Salut à tous, c'était Tarte j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Chambéry où on a eu la précédente marche pour le climat, donc le 28 avril 2021. Euh, malheureusement, euh, bah, pas plus de résultats que ça hein, par rapport à ce qu'on en a tous vu. Aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent que la dernière fois, mais il fait beau et ça c'est cool. En tout cas, vous allez avoir donc voilà le petit suivi sur la marche pour le climat de cette journée, donc du 9 mai 2021, donc euh, il y a déjà de monde là comme vous le voyez on est déjà rassemblé, presque à yorta en tout cas j'espère que cette petite marche vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous étiez également là euh, pendant la marche et... Bonjour à tous, on va commencer du coup, donc je vous invite à essayer de rester à l'ombre le plus possible, mais on va commencer à marcher au soleil du coup, Il fait chaud. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux pour notre marche contre l'inaction climatique. Alors que les débats sur la loi climat et la résilience, Vient de prendre fin à l'Assemblée nationale, nous constatons que le texte déjà initialement bien en deçà de ce qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixée a encore été raboté par les députés. Malgré l'ambition affichée de grands textes du quinquennat et après à peine deux semaines de débat dans l'hémicycle, cette loi ne sera de toute évidence pas à la hauteur de l'amorce du plan de changement. Ce plan a été fourni par les 150 de la Convention. Ce plan a été fourni par les 150 de la Convention citoyenne pour le climat et encore moins à la hauteur de l'urgence climatique. Le gouvernement avait pourtant l'opportunité de marquer un véritable tournant dans ses politiques pour que sa France traduise enfin. En mesure concrète, son engagement pris lors de l'accord de Paris en 2015, force est de reconnaître que le travail de sap des lobbies a porté ses fruits. Ah, Salut tout le monde, il est 15h, on est arrêté devant la gare de Chambéry. comme une checkpoint, on peut dire. Et on a l'ensemble du cortège qui est là, comme vous le voyez. Et ça fait du monde je suis dit, mais pas parler de trop bien parce que c'est la fête. On va chanter On va chanter Ouais Est-ce qu'on a chanter Et un. Et deux. Et trois, degrés, Et un et deux Et trois la manif continue à avancer, il est 15h30, on est à côté de l'hôtel de, de police de Chambéry et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde, beaucoup plus qu'il y a un mois Oh ben voilà, il est 16h, on est en fin de cortège, le retour se fait. fin on a la une bonne heure et demie. devraient avancées dans le sens de la justice sociale et climatique, je tiens juste à vous rappeler très vite les mobilisations en cours et à venir en savoie dont nous avons parlé sur le chemin. La lutte contre les grands projets inutiles locaux, l'arrêt des travaux concernant la retenue collinaire de la FECLA et ceux concernant le TGV Lyon-Turin, ferroviaire. Il y a aussi, d'ailleurs, pour cette ligne, un désastre écologique en Maurienne et des arbres coupés comme à Chambéry, voire même en plus grande quantité. Nous avons aussi parlé des transports urbains et interurbains, concertation autour de l'aménagement de l'avenue de la Boisse et des transports sur les agglos du département, notamment à Chambéry. Il manque des aménagements pérennes pour les vélos et nous demandons la gratuité pour toutes les transports urbains. Il était question aussi de sécurité alimentaire avec la relocalisation des productions agricoles et la transformation de la PAC. La sécurité au travail, c'est important aussi. Il faut que s'arrêtent les licenciements sans reconversion négociés de tous les salariés des entreprises savoyardes. Aujourd'hui, il y a une mobilisation dont nous n'avons pas parlé et que nous n'avons pas évoquée. C'est celle concernant l'aéroport de Chambéry. Le transport aérien est responsable de 5% du réchauffement climatique au moins. Cet aéroport, celui du Bourget, géré par Vinci, est largement subventionné par le Conseil départemental pour n'accueillir que 1% des clients venant en Savoie, les plus riches. Demandons sa fermeture pour le tourisme et l'arrêt des subventions à l'occasion des prochaines élections départementales puisque c'est le Conseil départemental qui gère cet aéroport qui gère le, les contrats avec Vinci. Bien d'autres thèmes sont portés par toutes les organisations du collectif Savoyard « Plus jamais ça », dans lequel, à l'image de ce qui se passe au niveau national, les organisations environnementales, des syndicats et des partis politiques élaborent ensemble en ce moment des propositions concrètes pour sortir de la crise. Mais les médias, surtout, n'en parlent que très très peu. Le collectif national, plus jamais ça, vient de publier un rapport, pas d'emploi sur une planète morte, sauver le climat, gagner des droits, créer des emplois. Il présente un décryptage des idées reçues qui opposent emploi et lutte contre le changement climatique. Et il y a fait aussi un ensemble de propositions concrètes pour une transition écologique qui soit créatrice d'emplois. C'est ça l'avenir retrouver tous toutes ces informations sur le site plusjamaissa.org. Informons-nous tous et toutes de ces propositions et débattons-en. À bientôt